Aujourd'hui on se retrouve pour Mario Kart DS Ah mais attends, mais tu, tu as fait une vidéo Ouais, attendez, attendez, je oui, il y a un c'est Mario Kart, aïe Mario Kart, Mario Kart DS C'est très mac qu'elle est en prévention, donc... Des euh, crosses qui vont bientôt arriver... Mais on a deux coupes Donc c'est parti, je vais connaître le couple, c'est parti. Louis du circuit, alors bien sûr, en montage, je vais faire un petit montage. Je vais mettre les trucs en... Les musiques en montage, voilà. Oh voilà, la comme... Pardon. <rire> Oh non, faut dire ce qu'il y a Quoi Mais... Mais... Mais... Mais c'est quoi ça Y'a rien fait pour commencer à me taper J'ai installé la DS du yes, simplement pas trop loin. avec la croix. Mais il y a des. Oh non mais qui m'a pris un champignon oh, Sérieux, j'ai le droit à avoir zéro item, c'est ça Non mais.. J'ai vu ça, hein, j'ai.. J'ai pas le droit d'avoir des items, c'est incroyable moi je mettrais une musique du jeu en, en montage ça ah, va une banane Et bien, sur cette version DS on peut voir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui mais j'ai bien sûr il Et voilà, je réussis, tiens, ça s'est arrêté avant que je traverse ce truc, mais c'est pas grave. Confirme, il a des manques de TFP, c'est trop bizarre. jouer vraiment Mario... Mario... Mario Bros... Euh, Mario Kart DS... Euh, je ne pas Mario Kart DS, je veux Mario Kart... Euh, oui Ah, elle m'a Ah, là, ça va que plus, là hein. non, non, regardez pas la mini en bas... C'est quoi les deux, là Oui, des deux... ouais je a sauvé, c'est bizarre... Il y a des deux, tu sais pas pourquoi. Il y a des deux sur la mine là. Ah je sais pas si c'était beau. Mais... Quelqu'un il a touché, on un... truc Ouais. Ce jeu il faut bien le mettre derrière nous parce qu'on voit pas les clés. Il a touché derrière nous mais alors. Allez vas-y, il y a un droit de revoir d'item. T'as quoi toi Dans la carte c'est pas une vidéo je l'ai pas déjà fait. De... Le truc que j'ai déjà fait, c'est pas ça, c'est Mario Kart 8 de luxe. Ah 8 de luxe, non moi la TS de luxe. J'avais déjà vu des lues une... Et là j'ai en train de faire euh, Mario. On va faire les deux coupes qui sont terminées Voilà, qui a les courses Mario carte 8 DS, Mario Serpil, ok Mario Serpil, pardon Donc c'est parti donc pour la prochaine course Ah oh, oui Mario Serpil, c'est pas où il y a le chouple là Là normalement il y a des Goomba Ça va pas être énorme. Ah ouais non mais la musique, te... musique, de Marie-Carpe euh, ça me rend tellement nostalgique. J'en peux quoi. Allez Ouais si, il hein, chante normalement, mais là il est pas là parce que bon, ils ont pas pu bien sûr. Bah non, ils ont pas pu me je, je peux comprendre. D'accord. Mais... Oh, ouais. C'est important de mettre. Ils auraient pu mettre genre. Je sais, c'est débile, mais ils auraient pu mettre genre un ou en pierre pour vous montrer qu'il était bien là ça n'arrivait pas tout à l'heure pas très cool Ah Pardon. Oh ah si ouais, on va jouer un petit peu pour que ça arrive et si ça arrive pas en fait Ouais, non non, non je crois qu'on se régule ok et il y une d'abord tu avec les cartes à oh ouais, so... ah, non mais non mais faut... sur la minima pas on voit roi au roi au roi un roi au roi au roi au roi On voit que c'est Ah ouais, Ah ouais là on va tourner en rond ouais, La Mario une étoile <rire> Je le vois Et Du coup... Je... Oui, non, oui, avec euh, le truc, mini truc... Le truc, le truc... Oui, avec la mini-carte en bas, je peux voir quel personnage a une quel qu'il y a... Qui a, qu a quoi Non, Wario a trois champignons. Non plus qu'à... <rire> Mais c'est sais voir, est con à 3 bananes, puis tu ça ne m'en rien, là Ah, j'utilise les objets. J'ai regardé autour de ça un peu. Non, bon, je ne pas. Parce que, au oh, pur et je suis ultra loin en fait, je viens de voir ça. Là, là, là, pour l'instant, quand je fais le montage je vais entendre les, les, le, le bruit de la manette, et vous allez pas m'entendre parce qu'il y aura le musique avec, avec les circuits putain j'ai presque rattraper mario l'idol, et et c'était terrible si on peut, on, je, suis je suis trop rapide, je sais que dans mario kart 8 de luxe, dans la course boom la course des vaches, on peut les rattraper du genre je crois qu'on est beaucoup plus rapide dans le jeu. Oh putain, il y quand même un mec qui tue n'importe quoi, il y a un un n'importe quoi. Il des il y a Les derniers courses de cette coupe, et pas ben, la dernière... Voilà, oh, Rumble Rage. Ça m'étonnerait que c'était sur la première coupe. Oh. Ah si, il a peut-être deux en fait, de Rumble Rage. Je viens de passer à travers le, le cube en fait là. Attends, c'est bien la dernière course à l'angle on, on va voir ce fait. Là, de la porte, non, non, non, on tombe pas, il est Alors, je sais pas si je mettrai ultra... euh, euh... les bruitages mais les... le je pense pas. Je sais, il y je des manches de truc comme à la fin, on va ah ouais, ça suit bien en fait. Là qu'ils ont fait une nouvelle mini-map, en fait, on va comme ça Ils ont aussi un perso. Parce que bah la mini-map et la grande map, c'est pas la même chose. Enfin des zones de course, des grandes maps. Une mini la grande map en fait c'est n'importe quoi. Non, on comprend plus. Ah ça il a repris de ça de... Day, on Pinball, ne le fait pas aujourd'hui, Yoshi. Ça n'a rien à voir ce de la vie, évidemment. Ouais, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas bien mm -hmm. en fait. Wazoozie Pinball, Pinball, je ne sais pas quoi. Là, ouais, j'en ai pas des ventes. ouais Ouais. C'est vrai que Wazoozie, il pas, faut passer par eux. Oh purée, mais je comprends rien. J'ai rien compris à cette... Quoi Non sérieux là j'ai rien compris J'ai dit oh Non mais sur la nuit euh, Je vrai, mais là j'ai rien pas de euh... oh, pas clair, ah d'accord ils apparaissent un peu dans le Je suis pas fait à travers, ouais, mais... il n'y a pas de se Je suis un... Euh, pitch, pardon. Ah, n'importe quoi. Je suis un bon. Ok ok ok, là j'ai compris, d'accord il faut pas faire des trucs bizarres mais bon... C'était pas clair le... la route. Là. Ah non c'est après. Ah oui normalement oui, on a des grands bleus, bleus de base, mais là, on, on les a pas. On les a pas en fait. Les grands pleins. Mmh, je sais pas si je vais faire des boucles ou pas. Vous entendez que la musique. Ça, je l'ai à, à, à, à apprécié ou pas s'il y a que moi. Non, fait, je pense que je pas Ah ouais Ouais, c'est plusieurs sans les trucs bleus C'est automatique aussi. Euh, là qui aime de... Ah non, c'est un bloc normal, ok. Ça sert à Alors, Par contre... Euh, ouais, euh, c'est un peu long comme pour faire un point on est deux minutes je crois. Pour faire un tour. Ouais, vas-y, dans je une Euh... Non, mais là non. Non! On va dire qu'on a gagné. Je mourrais au bout. Ah, je sais pas euh, non, mais, non, mais là... T'y crois pas quoi. Je plus gagner. Salut, j'ai Bon oh, bah voilà, la deuxième coupe, on va dire qu'on a gagné ou je la ferai je... oh, ah, vas-y, je ferai pas de son c'est Ah, je me rappelle de cette course Je me qu'il y avait des bugs dans cette course. Tiens, Wario là. Là, t'étais dernier. Ouais, il y avait des bugs pour terminer le... la course en 2 secondes. Ah, tu te rends compte Tu pouvais pas les battre, dans euh, du score. Je crois, moi, une fois, j'en ai affronté un. Il ouais, y a des mecs qui font des bugs sur les scores et tout. Et j'ai dit, ah il se jette dans le jeu, il est trop nul. <rire> Mais en fait, non, me... c'était fait exprès. Ouais. C'était fait exprès pour qu'il fasse un tour complet. Je sais pas. Ah ouais! sont pas, pas tous les CPU sont programmés pour faire cette quoi du coup on voit Mario là je sais pas ce qu'il fait il... ah on voit Mario foncer dans le vide ouais ils sont pas programmés pour faire cette course en fait ah oui ils se bloquent ils se bloquent tous à un endroit précis de la map regarde regardez, regardez ça, en en toute de la map ah non ah non pas tous il y en a qui sont trop cons ah Peach a sauvé Mario finalement une est gentil pourquoi on a 5 tours parce qu'elle est courte on a bien dépassé le bouton. Mais euh, Mario, Wario et Luigi, regardez-le. Regardez-les là, ils font les murs. Et dans le vide. Oh, regardez, là, ils sont là <rire> Ah non mais tu vois pas Du coup ils sont parti derniers, les pauvres Ah oh, non oh, non les pauvres Mais pourtant ouais elle est longue là, grosse. Ah non pas tant que ça. Ah non, pas tant que ça, ouais, non. Oh, non on... Regarde. Ce qu'il fait, Luigi, les a ne sont pas programmés. Enfin, ils devraient être, ils ont déjà fait, c'est quoi ça? Fantôme Regardez Mingle. Regardez-le. Regarde Wario, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, je me jette dans le vide. <rire> bon, là, j'avais le temps de les regarder parce que bah, je suis très loin comparé à eux. Hein. Et je rattrape même Donkey Kong. Euh, euh, pff, pff, son quatrième tour seulement, donc. Euh, on je le dernier tour et eux ils sont en dernier tour donc euh.. Ouais regarde j'ai rattrapé Todd On voir Ah j'ai pris une carapace c'est pas grave Attends on pourra regarder Mario et Luigi là Parce que là c'est pas possible C'était pas Mario Regarde regarde regarde regarde regarde ce qu'il fait Mario <rire> Ok Mario Ok tout va bien les mecs qui se jettent dans le vide, mais tout va bien, ouais, non, mais elles sont pas pour gravir en fait, c'est bizarre. Tiens, bon, hein. je suis temps complet quoi. Et alors la place, je vais enfin. ah, dans le vide c'est assez drôle quoi même hein, de les voir faire ça. C'est une longue vidéo sur Mario Kart. ah C'est une course de Nintendo 64, mais repris dans Mario Kart, oui, du coup bah repris ici. Ah il y a des tops de dans ce... danseurs ce... dans ce cercle déjà Wario, il est très Là Il était 6ème, il remontait troisième 3ème en 2 secondes. Ah ouais normalement ils, sont... ils sont les premiers en fait. Wario et Luigi, mais c'est juste qu'en fait, ils étaient pas pour jamais dans notre course en fait. Ça, pour... Allez, Peach, non, non, il a ah oui, Peach, normalement, il est dernier. Ah, mais par contre, quand je fais séquence ça me rappelle beaucoup de souvenirs. non mais vraiment ça rappelle du, du gras souvenir et je pense que pour vous c'est pareil bon voilà c'est grand. Oh trop bien merci super tu fais un wow continue sur youtube wow. ah Alors ah, là ça a rien à voir là, la, la mini map pour une fois là, on, est de, on est dans le vide là ah ouais j'ai pas j'ai pas tilté au début mais la minimap ça sert à rien il on fait pareil, moi... Oh normalement j'ai fait un tour, je suis désolé. Hein. Mais ça marche quand même, regardez. Hop là. Hop là, c'est En tout cas, je plus comprends. Bon. Et moi, si ça vous glace, euh, froide, je pense que c'est juste une texture de la neige. Moi, j'ai juste la texture de la neige en glace. Mais pour sur, sur la glace, très intelligent. Avec une carte en de... fait des mauvais de souvenirs sur Marine et les carapace bleue oh, regardez ton Kong <rire> Dans Kong Kong Pichalid j'ai ce j'ai même les t'es drôle t'es Ah t'es drôle t'es t'es drôle un drôle t'es ah t'es drôle t'es Ah, t'es drôle pas plus de... Oh non, les pingouins, ils sont pas petits, mais il y a des pingouins surtout, non Ils sont gros. Oui, bon, ils m'ont mangé, ils sont encore des pingouins. Mais pas grave. Oh purée, j'ai mis ma banane au bon moment, bah bon, c'est bien. Parce que d'habitude, je sais pas si elle m'a vu. Moi j'ai vu une grosse carapace qui est arrivée sur ma banane. Je l'ai bien vu au bon moment. Attends, bon, bah je vois. Ouais, ouais, dernier tour, parce que j'ai un travers. C'est bon, après, ils sont hyper loin, mais je préfère le faire Moi, voilà, ça va programmer pour faire la course, comme tout à l'heure je pense qu'ils suivaient le vrai chemin de la course je pense qu'ils n'ont pas terminé tous les CPU dans, dans, dans la course en fait voilà. ils ont pas traité tous les CPU dans la course Et là, les là, là, CPUs étaient tous terminés. Ah, mais il y avait des points 20. Ah non, là, il y avait des points 20. Donc il revoit ils cour partout. Je pense qu'on pourrait faire ça. Apparemment, il y aurait des tops ici. Ah, c'est ça la cour. Ouais. Ouais, il y a des tops. Mais on les voit partout. Bon, tops. Bon, oh, là, on est en carrément en dehors. Ah, Vas-y, je vais laver le map. Oh, les dérives. Alors est-ce que je suis classé Non. Non. Pas classé. Dans le vrai jeu de base, c'est on est classé. Ouais, j'aurais pu faire ça. Mais... <rire> pas une coin... Ok, des inquires Euh Ok. Ah oh, non. Ah non, c'est. ça c'était ma course préférée dans ma carte oui. Oh quelle originalité Ah <rire> oh, ouais d'accord, on est carrément dans le vide là <rire> Ok, on est même pas sur la map allez, on va. <rire> oui. Je préfère mettre cette map parce que c'est trop marrant. Mais regardez-moi ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'était ma course préférée à l'époque. Ah ouais, non, non Ouf <rire> J'ai Non. Trop de chance. Mais je sais pas c'est quoi comme terrain. Un... Mais pourquoi ils ont pas changé la à... map oui. ben, Pour ça c'était une course. Ils ont changé la mini map c'est pas pour le euh, ouais mais non mais là la tête non. non ouais. et pourquoi je meurs mais c'est quoi ça Ouais on va voilà encore une course interminable on a qui est euh, obligé d'être 5 je pense Bah bah bah pas bah, bah, bah. Et les autres qui pas Bah... Bah... Je comprends rien hein. Ça y est Mon cerveau a uh, remoli Oh là là Ça n'est pas terminé votre euh, course pour, euh... ah, les Bon attends euh, hein. On va finir là Ah les autres sont bloqués Bon euh... Je comprends rien Vas-y on va... On va faire une autre course On va dire.. Ah oh ouais, mais on a... euh, ouais, mais non, mais non, euh, on est censé être sur la carte, hein. Bah oui, parce que c'est une course officielle de Mario Kart Marvel bien parce que. au on s'arrête que... oh, là, hein, parce que cette course là, on, on la connaît! Regarde! Ah, elle est là! Ah non! Allez pas là, mais elle est là. Bon, on peut changer nos Musique pas c'est une course aléatoire. Attends, là on est dans le circuit Luigi. Luigi, on est dans le circuit Luigi. Et sinon, on fait, euh, ça on refait ça. Ah, course Luigi on a dit. Ah non, non, d'accord. C'est pas exprès, ne vous inquiétez pas. Hop Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci à de cette vidéo un peu longue, quand même. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.